Oh oui, il y a une des qui a c'est une R3, je crois. Non, non, c'est pas une R3, c'est une R4, là. Ouah, ils se font 5 en l'air Non, sérieux Juste en face, droit devant, je vois ah 5 en hein. 4 noirs. Ah oh, bah non, je suis dead. Mais... Non, non, non, non, non, non, non, non c'est les DCA, c'est les DCA, c'est les DCA. Oh, putain, c'est les DCA de je crois. Mon cœur Je vais leur niquer leur mère un peu. Hein. Merci, merci, je temps. une C'est tellement inutile. Il est I'm TANK! Je smoke, je m'en fous. Ah, ouais je t'ai à couvert. Ouais, ouais, je smoke aussi. j'ai smoke aussi d'avoir l'avion T'es 26, à côté des branches. J'ai 50 secondes de tu Ouais. Ah oui, tu peux me mettre derrière le report. Bah mystère, y a pas d'avion, tu d'accord Non. Y a à d'appel en tenue. Y a personne sur C. Ouais, on va il est pire et redescend sur vous pour revenir ah, à votre... À ta gauche il y a un char Judith Noir. Merde il me contente pas. Si, il euh, non. Je... non non, il est glou. Merci Juju, tu m'as sauvé la vie.